Lieu de vie où Mère Nature déploie majestueusement une harmonie parfaite. L'énergie est à son comble entre mer et montagne. Un écrin confortable et paisible. Ce resort vous ouvre ses portes et vous laisse l'opportunité d'investir dans la dernière villa disponible. Cette propriété d'exception détient des ouvertures sur une vue lagon et la célèbre montagne du Morne. Les intérieurs sont de décoration tropicale chic et contemporain minimaliste. Le bois et la lumière sont les lignes directrices de ce programme immobilier. Le resort met à disposition un certain nombre de services, tels qu'un restaurant gastronomique, un club house, un spa, une conciergerie 24 h sur 24 et une salle fitness. Bienvenue dans ce lieu d'exception et surtout. Si vous en avez l'occasion, ne ratez pas cette superbe opportunité. La construction a déjà démarré sur ce magnifique programme. C'est peut-être la dernière opportunité de se positionner sur ce projet emblématique.